Salut, salut vidéo parce que c'est une instruction spéciale <rire> l'esprit m'a dit il y a beaucoup d'entre des gens qui te suivent là ils sont pas encore préparés au succès donc je dois absolument venir vous parler du succès Pourquoi est-ce que mon ring light me laisse tomber maintenant Ring light, qu'est-ce que tu me fais Pourquoi tu me fais ça hmm. Ben. Ah ouais, tiens, j'ai mon truc ici, j'ai mon trépied là. Pourquoi je me casse la tête comme ça Ok. Est-ce que vous savez que vous devez vous préparer au succès. Clara, bonjour. Euh, J'étais occupé à vivre. En fait, j'ai un ami qui m'a appelé ce matin. Il me dit ben, "On s'en fout des problèmes. Du moment où ton, euh, une personne te fait un problème et, ou encore si quelqu'un t'attaque." Et que ça ne coupe pas ton cœur. Mais tu t'en fous. Je me suis dit, mais tiens, c'est vrai ça Serge. Donc, euh, je voudrais vous introduire euh, à une partie de succès que vous n'avez pas considérée avant. Bonjour TikTok, bonjour. Vous savez, je parle de lavage tous les jours. Lavez-vous avec du sel. Pourquoi on se lave avec du sel vous savez, naturellement, dans votre droit de naissance, vous avez beaucoup d'argent qui est en train de venir vers vous. Naturellement. Maintenant, vous avez euh, vous avez des... On va dire des quoi Des, des, des, des mauvaises énergies, de l'adversité, des décepticons, des fausses tantes, des faux oncles. Des amis, des followers Qui ont pour but de venir prendre votre joie Et je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Et La vie ne t'a pas vraiment donné un bon départ Si tu es sur Facebook, à ne presque rien faire Ça veut dire que tu as eu un départ assez controversé Je veux prendre avec vous Je veux qu'on voie un peu L'attitude des gens qui ont l'argent Ceux qui ont l'argent sont toujours. Vous allez mourir à un certain niveau. J'ai un plus qui a été footballeur professionnel euh, pendant beaucoup d'années. Et euh, je me rappelle quand je partais chez lui. En fait, il a une Bentley et une grosse Mercedes avec un gros moteur. pas, J'étais pas peu très jeune. Il a une, mais la Bentley, au moins, je me souviens. Il a la Bentley dans son garage et il est assis sur l'ordinateur en train de regarder National Geographic ou bien un petit truc comme ça. Et très très zen, hein? genre cool. Le soir, il dit, ben, va se faire un chinois? Il dit, laquelle des voitures? Mmh. Bon, allez, on prend la Bentley. Vous allez voir que pour que les gens arrivent à laisser là un certain degré d'argent entrer en eux, il y a des choses qu'ils ne considèrent même pas. Tonton, est-ce que tu connais que... Donc on dit non non non non allez on va faire on va aller on va chez Louis Vuitton faire du shopping. Toi tu as grandi chez ton père et ta mère ou bien ta tante. Non pourquoi tu fais ça hein? Tu as vu ce que la mère est venue parler de mon quartier? Ah, elle va me voir. Tu as vu comment elle regarder. regardé? Hum. Celui qui a l'argent il n'est pas dans les choses comme ça. Vous passez le temps à vous engueuler avec vos voisins. Celui qui a l'argent, c'est l'une de ses résidences. Et si vous vous amusez, même, il paye le loyer là-bas. Il ne vit même pas là-bas. Ah! Ah, Tu yeah. es sur le canapé de quelqu'un, tu fais les problèmes à la personne. Ah, France, tu as, as un témoignage, c'est super. Écoutez, le lavage au célèbre il y a des, il y a des fausses, fausses énergies, des faux problèmes dans lesquels on vous prend chaque jour. Est-ce que tu connais que ton argent, ce n'est pas ici, c'est là Même les followers. J'avais une époque où j'avais les followers, que quand il vient te faire une offrande de 50 000, euh, il croit qu'il a droit. Ah, je t'ai donné 50 000. Hein? <rire> il dit quoi bah, tu as fait l'offre de 50 000 là. Tu veux maintenant, matin, euh, bah, midi, soir, tu m'appelles au téléphone. Hein? Vous allez voir que, même question business, il y a des activités. Les gens qui ont les activités qui leur donnent le plus d'argent. Man, il entre en réunion par exemple. Oui, ok, tu vas à Dubaï. D'accord. Oui, je t'ai déjà payé le billet d'avion. D'accord. Oui. D'accord, tu me ramènes, oui, ramène moi la marchandise de 25 000 dollars, super, ok, d'accord. Oh, le poulailler, on a perdu 45 000 poulets. Oh, non, t'inquiète pas, c'est seulement 140 millions. Non, non, pas de soucis, pas de souci. Ok, ça va, allez, il va falloir qu'on restructure un peu le poulailler. Euh, je dois aller en Turquie pour voir comment je vais encore prendre. Les conversations ne sont pas les mêmes. Un jour, je reçois un homme, à doigt là, tu le vois, il est très beau, très élégant. Quand tu le vois, tu crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui a... Euh... Non, non, le monsieur te... il arrive. Ouais, j'ai vu ma copine, elle, elle est venue de la Belgique. Tu vis où? Oui, je vis, j'occupe une chambre où je, paye, où je paye 25 000 le mois. Il y a mon bailleur, chaque nuit, elle vient à 18h pour couper la lumière chez nous parce que... Il dit que monsieur. Ok, tu dis samedi, dit, je le fais tous les jours depuis lundi et je reçois des montants d'argent tous les jours. Ah ben ça, c'est super. C'est bien ça, ça me fait plaisir de voir ton témoignage. Au moins 10 000 francs, tu sens que ton, éne, ton énergie intérieure est renouvelée. Bienvenue dans le club. C'est pour ça que quand vous me contactez souvent, j'ai dit... Depuis le début, quand tu me contactes, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Il dit, va te laver avec le sein. Je sais qu'il y en a parmi vous que chaque jour, tu es censé avoir au moins 5 millions. 5 millions. 5 millions. Maintenant, tu as les faux, les faux. Oh, mon bailleur, ma bailleresse. Dès que tu sors, tu es en de tes dents comme ça là. Et te gueule. Pourquoi tu craches là-bas? Ma chérie. J'ai dit au jeune homme là qu'à ton âge, tu as 31 ans, tu es encore dans la chambre de 25 000, tu es dans la chambre de 25 000, avec une baïreuse qui te dérange, c'est dépassé pour toi. Voilà encore l'autre Baméa, tu dis depuis un mois tu te laves avec le sel, tu as les ouvertures d'argent. Pardon, venez en bas de mes vidéos, vous commentez, comme ça les gens vont voir, ils vont arrêter de me sur TikTok. Je suis encore en combat avec TikTok. Mais je, je, je, je ne combat même plus avec TikTok. Je, je, vous allez voir que je réponds très peu aux commentaires de TikTok. Parce que vous allez voir des gens qui ne comprennent pas, qui vont venir te dire que va là-bas. D'abord le langage même. Même si tu sais Jésus-Christ et que tu veux convertir tout le Cameroun. Donc, la première chose que vous devez faire quand vous commencez à laisser votre énergie monter. Oh, merci pour le gros cœur, Beauty. Oh, thank you. That's so nice. Thank you. <laughs> thank you so much. Thank you. Certains d'entre vous, vous devez commencer à laisser des petits, petits problèmes. On s'amuse. Tu leur laisses le loyer. Tu laisses les 25 000 là que tu payes là-bas. Tu fermes ta porte. Tu vas chercher la maison ailleurs. Ça m'est arrivé récemment, non? « J'aménage chez une dame. Oh, pas. Oh. Je suis en train de finir ma part de chez une dame. Hop oh. !» Elle commence à envoyer s'aménager chaque matin. Voilà encore, va, il dit, avec le sel et... Ah ouais, ma. Attends. Avec tes le... Avec le sel et... Allons, ma reine, c'est la mot mot, tu es. Ma vie a changé. Vous avez vraiment les métaphores et oui, même si tu as les rapports avec ton homme, tu peux faire le bain de sel. Donc aménagé chez la dame. Je suis restée au jour ça, j'ai dit, je dois partir de la maison dans trois jours. On dit il faut un million, c'était combien Je crois que le loyer là-bas c'était 150 000 le mois je pense. Je pensais. J'ai cherché un appartement de 200 000. Je, le nager immobilier dit que non c'est cher, j'ai dis que c'est ce qu'on pour jamais. Donc il cherche, il trouve la croix. Euh, je crois qu'au bout de 4 jours j'étais partie. J'ai chez la dame. Je vis, je vis ma vie. Après je vois que chaque matin il y a un ménagère qui vient elle regarde mes poubelles. Moi, elle m'a dit que oh, tu as laissé la poubelle sans sentir sur tout l'immeuble. J'ai dit à mon gars qu que tu sais quoi. On, on a déménagé d'ici. Il dit que oh non, quand même. Ça fait 4 ça fait, ça fait, ça fait semaines qu'on était là. J'ai dit qu'on va partir. Si elle s'amuse, hein? si elle s'amuse, même le loyer, là, on laisse. Ça tourne. J'ai la chance que c'était une femme qui était. Très, euh, elle était très. Elle n'aime pas, pas le genre que tu as demandé, tu as dit que j'ai pour mon argent, elle a pour mon argent. Elle n'aime pas ça. Donc, on lui a donné, je lui a dit qu'elle devait déménager. J'ai déménagé trois jours après qu'elle lui a dit qu'elle partait. J'ai laissé encore le loyer tourner un mois. Et l'appartement que j'ai trouvé, où? on utilise le Tokiwoki pour parler dans ma maison. Je me mets dans ma chambre. Je veux pas aller m'aménager à la cuisine. Je parle Tokyo Woki. <rire> ouais. Élevez pour vous idées. Les gens s'amusent, tu as même 5 appartements dans 5 villes différentes. C'est quoi J'ai écouté un truc là juste avant de vous parler. Il y a un monsieur qui disait qu'il euh, a vu un jour une de ses clientes. Qui a, elle a fait, on a ouvert les galeries Lafayette la nuit à 22h pour qu'elle achète une bouteille de parfum qu'elle avait oublié chez elle au Qatar j'aime entendre les choses comme ça j'aime ça I, I like it I like it j'aime que oui voilà, tu fais, je, je fais environ trois jours par mois dans mon appartement après je vais à Marseille après je vais à... Euh... Souvent tu restes ma mère. Voici l'endroit où tu dois vivre. Il n'y pas de vie dormir sur ce Tu pars à l'hôtel, tu paies même 100 000, tu te couches chez toi là-bas. Le matin, tu portes tes pieds, tu rentres chez toi. L'argent est bien. Je sais que vous avez fait beaucoup de prières. Maintenant Dieu va commencer à vous tester comment. Quelqu'un va te faire les problèmes ici là. Hein? Tu vois quand tu as le bois avec un gars vous séparer, il commence à faire genre, c'est moi qui ai acheté ça. Tu dis, baby, baby boy. Tu prends ton sac à main, tu sors de la maison. Il te supplie encore que tu viens chercher le reste de tes choses fatiguées. Et le jour où tu vois, tu as une nouvelle voiture, tu as de nouveaux vêtements. J'aime le manque de respect, ça me plaît. <rire> Oh, Seigneur, <rire> écoute, excusez-moi si vos messages de plainte, je n'arrive pas à lire. Je suis dans, dans mon, je, je dois un peu, je dois un peu. Je suis comme sur une piscine, je flotte dans l'argent. Vous comprenez? Oh, oui, oui, oui. Hein? Voilà, c'est, eh, oh. Attends, tu as, tu as fermé mes habits dans ta maison, dans ton appartement. Ok. C'est dans un mois qu'elle veut venir juger ça. Et en venant, tu me regardes de la tête aux pieds. Tout ce qui y a sur moi est nouveau. Ayez votre argent. Ayez votre. Ah. Ouais. L'âme est bien. vous jalouse parce que vous avez, vous avez prévu de demander le visa pour toi. Et que tu es parti. tu demandes l'avion pour toi, c'est le taxi. Ah oh oui. <rire> La prochaine fois que tu veux voyager et que tu vas acheter le ticket, hein, pour rien comme ça, prends le business class. Prends le business class. Pas que tu t'assois, si tu vois. Tu vois aussi, tu vas mourir. Ceux qui sont là-bas, ils sont... Ils sont ils y quoi sur eux il y a quoi sur eux Il y a quoi sur eux Oh, tu vas venir te manquer de respect. Il y a même les gens chez qui il y a vos choses. que vous êtes, vous devez laisser. À des dash À A des dash -y. Tu aménages avec quelqu'un, tu achètes, tu meubles la maison. Après, la personne commence à faire nini nini nini nini. Hein deux semaines plus tard que j'ai aménagé, j'ai meublé tout un nouvel appartement. Tout commence dans la tête. Tout commence dans la tête. On vient, on veut te faire un peu les problèmes. Ah, la femme, c'est trop cher. Vous-même, vous savez, mes produits-là, ils n'ont rien everybody. vous C'est pour ça que vous mettez les vidéos. J'ai dit, écoutez mes vidéos, pardon. Just listen to my videos. Je vous dis le sel, faites-le. Allez sur ma page de TikTok, il y a tout là-bas. Quand vous venez dans les directs, pendant que je suis en train enjoy mon argent, vous voulez encore me poser quelques questions pour que je sorte de ça. Non, vous devez vous habituer à l'argent. Tu restes sur mon tu dis qu'on ne peut pas pas Toute la semaine si on ne peut pas, pas à la maison. Reste là, tu prends la ménagère. Prends la ménagère pour rien. Hein, tu veux montrer quoi dans le quartier ici hein? Tu n'es même pas marre. Tu n'as même pas les enfants. Tu as seulement une, une maison d'une chambre. Une chambre, un salon, puis ça te dépasse à nettoyer. Hein? Hein? Hein? Pourquoi? Prends la ménagère. Tu te couches aussi au salon le matin. Tu zappes la télé. Tu es sur TikTok, tu regardes tes vidéos. Ouais, allez-moi. Quand tu te prends un chauffeur il y a beaucoup d'entre vous que après ce que après la vidéo si vous allez prendre la ménagère mm -hmm. vous a, bonjour depuis malabola vous allez prendre la merci pour tes cœurs beauty oh ta, tes que là me plaisent j'ai dit que je suis d'humeur euh, l'argent l'argent. quand j'aurai l'argent hey. non moi j'ai des âmes. vous devez commencer à, à confesser que j'ai déjà l'argent et ça commence toujours par une petite chose tu prends ta ménagère, tu me mets à la maison. Tu remarques que tu as plus de temps. Après, tu vas te faire des massages au salon. Tu vas te faire des au spa, tu fais des massages. Pourquoi c'est ceux qui ont l'argent qui sont toujours dans les salles de le massage? Hein? Hein? J'ai déjà l'argent. Oui. Tu as ta propre voiture que tu conduis déjà. Après, tu regardes ta voiture ça, tu dis, il faut que je loue même un range rover pour trois jours. Hein? Oui, 100 000 la journée ou 150 000, prenez ça. Ben, on ouvre la voiture. Madame. Hey, 450 000, c'est moins pour trois jours. Tu sais ce que tu as fait avec l'argent là? Et vous savez, ça énerve les gens. Hey, c'est quoi pour qui? Elle eh, eh, croit eh même que <rire> quoi? Ouais! Les gens vous observent. Les gens vous observent. Oh! Vous voyez les gens qu'avant là, tu voyais, il y 6 mois, elle venait prendre un service chez toi. qu'elles te donnait 100 000 comme ça, elle croyait qu'elle est ton Dieu. 100 000, je l'ai fait en 5 minutes moi. Ok, C'est quoi le restaurant le plus, le plus cher de la ville, c'est là? Um... Ah, bon appriso. oui, oui, oui, en face de... Ah d'accord, ben on y va demain alors. Je vais voir combien je peux dépenser. Je vais voir si je peux manger un million en une soirée. Allez, allons-y, allons-y. Il y a souvent les endroits que j'arrive. Tout le monde commence à dire que l'autre est cher. Ah, c'est cher jusqu'à... J'ai dit que je vais partir pour voir si je vais mourir. Je vais voir si je vais mourir. Chantal, quand tu arrives quelque part, tu t'assois. Tu écoutes ce qu'on dit. Tu as compris, Chantal. Hein? Tu t'assois, tu écoutes. Tu pars là-bas, on te dit, on met le menu. On dit chocolat chaud. Une tasse de chocolat chaud à, à, à 50 000. Donnez-moi. Tu prends tout. J'ai bu le chocolat sur le 50 000. C'est aussi bien non. Ah, pour non. Scali, tu as fait la demande pour participer ma chérie. Le kit de kit commerce marche surtout ma chérie. Je vais prendre la pizza de, de 70 000. Je vais aussi voir ce qu'il y a dans la pizza là. Goyon, les macarons de 150 euros, on te présente 20 macarons. C'est ça 100 000? C'est ça 100 000 francs? Ok, mangeons 100 000. Vous avez entendu comment nous l'argent, non? Mais ce qui est bien, c'est que... L'argent est bon quand tu manges. Aïe! Tu te tiens pour comme ça là. Dormi une fois en Côte d'Ivoire. <rire> ouais. Donio Jomo. j'espère que tu n'as pas un problème avec moi. Tu as compris. D'abord, le, le lit du, de l'hôtel là, c'est comme si ça valet. C'est comme s'il si y avait quelque chose dans le lit là que quand tu te couchais sur ça, ça faisait que Un peu comme la Bentley. Je sais pas ce si que dire un dans la Bentley. La première fois que je suis assise dans la Bentley, c'était avec mon oncle. J'arrive à Newcastle, il me dit je viens te chercher, je viens te chercher. Et voilà, j'arrive. Il garde. Je ne savais pas qu'il avait la Bentley. Le moteur de ça, c'est la, la, la Chimandelure. En fait, j'ai... L'argent a jeté dans mon sang. Voilà. Et là, j'arrive là. Il vient. Il garde. Ta! Bonjour tonton! Je m'assois dans la voiture. Je vois la voiture faire comme ça là. Hein? Ça commence à chauffer mes fesses. Et tu vois, quand tu as pas un peu villageois là, je <rire> reste comme ça, ça chauffe. Ça, Ma bouche veut parler que tonton, ça pourquoi ça Après il dit que faut aussi comme si tu connaissais là. Il <rire> faut aussi que si tu connaissais et fais Il fait ça, je reste. Après moi, ça commence à faire comme ça sur mon corps. Ça fait comme ça là. Ça fait comme ça là, ça va. <rire> Mais vous n'avez pas besoin d'attendre plus tard. Ok? Non, l'hôtel était bien. Même pour aller manger, tu arrives au restaurant. Tu vois d'abord le menu, c'est la moitié du salaire de quelqu'un le matin. À midi, c'est la moitié du salaire de. Merci. Je dis que dans une journée, quelqu'un peut manger. C'est vraiment parce que tu vas t'asseoir comme ça là. Et c'est le plus fait, ça veut dire que, oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le conditionnement mental que moi j'ai eu, me dit toujours ceci. Si je veux vivre et je loue ma voiture 150 000 la journée, voilà mes objectifs, hein? voilà comment je, comment je pense. Je ne vois pas que non, si j'économise, j'ai besoin. Ok, 150 000 multiplié par oh, mon téléphone. Bon, j'ai de mes deux téléphones. Ça veut dire que ça va me faire par mois 20 millions. Il faut que pour... pour je, non. Non. Si je dépense 150 000 dans la voiture, 150 000 dans l'hôtel, nourriture, 100 000, ça fait combien 400 000 francs. Shopping, mettons 200 000. On est gentil le jour-là. Ça fait 600 000. Baby girl, conditionne toi si bien que le confort que tu t'offres t'apporte les idées que quand tu vas valoriser, ça va te donner minimum un million par jour. Tu vas voir qu'il y aura des jours où tu vas avoir un mode de vie que tu ne pouvais même pas imaginer avant. Wow, avant je devais réfléchir 150 000 francs sur le salaire d'un mois et demi de quelqu'un mais voilà que je claque ça sur une voiture en une journée j'ai fait... tu es parti dormir à Christophe Palace et te connaît la reine Roland il sait que c'est toi <rire> là-bas il te connaît il te connaît c'est ça que tu es capable tu arrives là tu te couches non ma tu dis que bon à minuit tu dis que j'ai fini il ne veut plus tu peux te faire tu pars et tu as payé je te connais en tout cas « Ouais, c'est bien. »« la chanson de Kossi, j'ai déjà l'argent. » Rappelez-vous que je mentionne toujours, dans ta tête, si tu dépenses, moi c'est comme ça, hein? il y a des jours où je dépense des millions, et je dis toujours, pour que je sois en mesure, tac, tac, tac, tac, tac, tac, je m'assois et je me focus. Voilà, tu as oublié de bah, manger. Je suis sûr que tu as payé la nourriture. Tu... Je te connais. Tu parles tu manges, tu dis que non, je veux que le coussou jaune. Tu laisses la nourriture de samedi que tu as payé là-bas. Tu parles mal le coussou soit jaune. <rire> le luxe, c'est quelque chose qui est dans les gènes. Il fallait que je fasse cette vidéo aussi. Parce que souvent, on, a trop, on a fait trop de, de combats spirituels, si bien qu'on oublie même. On oublie... Oh. J'ai besoin de faire un tour à Dubaï. Ouais. 4 jours. ouais, Avant de dépenser un peu l'argent. Tu arrives là-bas, tu es en croisière, tu rencontres quelqu'un qui te donne un business de 50 millions. It is there. It is in the mind. Do you understand? Do you understand me? Je connais. <rire> la règle Roland. Il dit elle, je suis dans un monde de suite à vous, parce qu'elle te connais trop. La première fois qu'elle arrive d'abord chez moi à Douala, elle arrive. À l'époque, j'étais constamment à Douala. Donc, quand tu arrivais, tu n'avais pas besoin de payer le VIP. Elle arrive. Euh, elle dit Madame, payez la consultation. On vient au bureau, on me dit Madame, euh, vous devez, la prochaine personne, c'est une dame qui vient d'arriver. Elle a payé le VIP, elle a payé ceci. Je dis Ok, faites-la rentrée. Je ris. Je dit oui jeune je, frère, voilà, je suis là consultée, elle dit à quoi que bon, pff, voilà ton air de beignet je sais pas trop. Elle avait dit que c'est la reine de corps. En fait, c'est si la chambre ne voulait pas laisser la sa poche, il fallait effectivement que. Je sais la ça et dit que that, that's what I'm talking about. Vous allez voir que le riche, quand tu t'assois avec quelqu'un qui est riche, il dépense par jour. Tellement. Il, vous, 500 000. Oui, je t'envoie 1 million. Oui, oui. Père, il y a même une d'entre vous, je ne veux pas la nommer. Elle me dit qu'il y a un jeune de ses frères, il bosse à ça. Après, son frère est rentré au Cameroun, son frère va donc raconter aux gens qu'elle a toujours su, elle en permanence, minimum 3 millions. Ton frère pas dit ça aux gens ce n'est pas pour qu'on fait le coup pour t'agresser. Pour qu'on fasse, bien sûr, le français, vous avez en entendu ce que je dit. Quand il va dit aux gens que tu as trouvé 3 millions sur toi, C'est n'est pas pour que... C'est <coughs> pas pourquoi pas se faire le coup pour t'agresser Hein? Et c'est vrai que c'est vrai, C'est vrai que c'est vrai que tu as toujours, euh, tu as toujours en permanence sur toi au moins ce 1, 2, 3 millions là, voilà, voilà, ben voilà. Tu vois, on ne va pas s'excuser quoi. Attendez, je vais charger. Euh. Where did I put my charger? Where is it? Tu charges mes phones. Euh, ah, yeah, c'est là. C'est juste devant moi. Franchement, vous voyez C'est juste là. Habituez-vous. Tu restes souvent là. Tu parles, tu mets là. J'ai de l'argent partout dans ta maison. C'est bien que même si quelqu'un vient seulement te visiter. Voilà, est comme ça non Il y en a qui sont méchants. En <rire> fait, c'est la jalousie. quand on a ton bureau, ils voient l'argent ici-là, ils voient l'argent là-bas, ils voient l'argent là-bas. Ça commence à les pour rien. Why Why Pourquoi Ils se rendent compte que tu as construit là-bas. Ils se rendent compte que tu as acheté le terrain là-bas. Parfois, c'est même vos gens. Mais bien sûr, c'est pas possible, parce que quand l'énergie commence à faire un genre là, eux-mêmes seuls, ils vont quitter à côté de toi. Donc, tu as senti ton frère, a va dire que euh, je dois rentrer à Yaoundé, tu vois, je peux pas. Je, J'ai je, je, je, je, la chienne de mon ami qui est enceinte, je dois aller pour assister à l'accouchement. <rire> oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. On parlait de la piscine de bière. Ok, ben Scarlet, relance la demande. On va voir. Relance la demande. Vraiment, Beauty, je sens que tu es. Tu es je te retourne cela, que tu reçois beaucoup d'argent aujourd'hui. Tu fais comme me donner les cœurs depuis. Les gros cœurs comme ça. Je ne sais pas combien les cœurs veulent sur TikTok. TikTok m'a donné l'argent l'autre jour. Apparemment, vos cadeaux là, ça, ça devient de l'argent après. Donc, merci beaucoup. Et apprenez aussi à donner. Souvent, tu arrives quelque part comme ça, Dieu te dit tu vas manger quelque part. Il donne 100 mille à la maison. Il donne 100 mille. Ok. Euh, Seigneur, je donne en euros, en dollars ou en francs CFA. <rire> oh, j'aime ça. Oh, Seigneur. Il pas rester avec les pauvres. <rire> ah, Seigneur. Tu sors, tu donnes. Peut-être que la grande mère, là, la nuit, là, elle a fait beaucoup de prières. Seigneur, voilà le loyer de depuis trois mois qu'elle n'arrive pas à payer. Seigneur, je dois payer les pambées au village pour qu'on recorte les arachides. Ben, tu viens, tu fais sa journée, tu lui donnes ses cent mille. Et voilà, tu vois, tu deviens l'ange de quelqu'un. Hum? Je vous assure, je ne vais pas parler de vos problèmes aujourd'hui. Je parle moi que de l'argent. Si quelqu'un veut parler de l'argent, il peut venir. Si c'est autre chose, je ne pas moi sur ça. Que wow, mes choses ne marchent pas. Oh, ny ny ny ny ny Oh, ny ah, Il y a des jours où il faut que tu restes dans le luxe. Pas de, tu peux même pour rester dans un hôtel comme ça, luxueux. Tu t'assois là-bas, tu, tu vois aussi comment les gens passent, ils dépensent l'argent. Tu restes au restaurant comme ça, tu a manger 200 000, demande-toi. Oui. Il demande, oui, vous avez quelques, quelques, apportez moi un cristal là-bas. Trois. Oui, veuve, veuve Clico, ou c'est veuve, si c'est veuve, veuve, quoi, veuve Clico. Oui, trois bouteilles. Tu restes aussi au ça, tu vois, ça te plaît. Ça te plaît. Et tu dois apprendre à aimer le luxe des gens. Quand tu vois que quelqu'un, il est bien financièrement, que ce soit aussi, ça te plaît aussi. Ah, voilà, pourquoi Et je suis ici, là, il n'aime pas manger depuis le oui, matin. Pourquoi est-ce qu'il vient manger ici, là Voilà, hein? t'es un peu, ma chérie. Ce que je suis en train de dire, là, ça me plaît jusqu'à ça, le goût. Attends, mais pas, attends. Ça, le goût. Donc, tu, tu, tu vois comment quelqu'un mange l'argent, ça te plaît. Demain, quand tu vas mettre ton argent, hein, t'inquiète pas. Les gens vont voir, ils vont venir me monter sur ça. J'ai certains de mes gens qui me suivent, me suivent les conseils, me disent que prends 100 000 là-bas, mamie. Achète ta, ta boisson avec. Souvent, tu vois, que quelqu'un va te payer quelque chose, il va mettre 5 000 au-dessus, que c'est pour le jus. Après, t'es t'insulter pour 5 000. vois-tu, papa, 5 000. Même ma bonne, quand je vais te donner le cadeau à ma bonne, je n'en pas au cadeau de 5 000. Donc s'il vous plaît, aimez l'argent. Bonjour ma chérie et bienvenue. Merci, merci, merci beaucoup. Uh -huh. Merci de m'accueillir sur ta sur ta page, sur ton live. Merci. Franchement, euh, j'ai l'habitude de voir tes publications sur, sur TikTok, mais c'est la première fois que je participe à un live. Alors, moi je suis en France depuis trois ans. Uh -huh. Et je vais me livrer un peu à toi parce que il y a deux de tes postes qui m'était adressée particulièrement. Et depuis ce matin, je suis retournée sur ta page, sur toutes, toutes tes publications, pour voir un peu tout ce que tu disais. Et puis, j'ai eu, eu comme une connexion. Et donc, quand tu as lancé le live, je dis Attends, il faut que j'appelle. » Et à peine, pendant que tu étais en train de parler, tu as parlé de piscine de billets. Tu, tu, tu te voyais nager. C'est-à-dire que ce matin, tu t'es réveillée et tu as fait cette joie-là qui t'anime. Et tu te sens comme dans une piscine de billets. quand tu as dit ça... J'ai dit, celle-là, elle a une connexion. Il y a une connexion, il y a quelque chose. Il faut que j'appelle. Donc, j'ai insisté pour voix. Mm -hmm. Ma sœur veut te dire merci. Je te dis merci pour les secrets que tu donnes. Tu sais, moi, je suis d'une famille chrétienne. J'ai grandi dans la chrétienté. Et même aujourd'hui, là où je te parle, là, je suis dans mon onzième jour de jeûne, de jeûne depuis onze jours. Mm -hmm. Tellement je suis, tellement je suis, tellement je suis attaquée. Tellement je suis attaquée, tellement je souffre, tellement je souffre. Ok, bon, par rapport à tes attaques, je veux te dire quelque chose que quelqu'un m'a dit ce matin. Vas-y. Euh, je peux dire que c'est un peu comme, un... j'ai aussi un mentor spirituel, c'est un mentor spirituel que Dieu m'a donné, la nature me l'a donné comme ça. Et il m'a dit quelque chose, il me dit, quand tu traverses la souffrance spirituelle, Premièrement, tu dois comprendre que si les gens pouvaient te faire quelque chose, c'est que ton cœur ne bat plus. C'est que quand tu pars aux toilettes, là, rien ne sort. Mais je pense que tu as fait pipi ce matin. Et je pense que dans la journée, tu vas faire popo. Donc, je veux dire encore, personne ne va gâcher ma joie d'aujourd'hui. Personne, ils ne peuvent essayer. Mais tant que quelqu'un ne peut pas empêcher ton regarde, ah, j'aspire de, oh, de l'air. Je vis Personne ne te peut rien. Tu dois garder ça dans ta tête. Parce que l'ennemi va vouloir faire que tu parles plus de là où tu es et là où tu étais. Plus que de là où tu es en train de partir. Or, oh, je vous parle de l'argent maintenant parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de partir dans un argent que. Tu vas te lever le matin comme ça. On te dit, oh, il te faut payer tel million aujourd'hui. Tu dis, d'accord, d'accord, relax, relax. Dieu te dit, va au bord de la mer là-bas. Tu pars, tu marches dans le parc. Après, tu rentres, tu vois une lettre qui est venue à la poste. Là, là on te dit voilà, bah madame, euh, la CAF vous doit euh, 6 000 euros euh, parce que je ne sais pas quoi. Voilà ton argent qu'on te donne dans la journée. Donc, je te remercie d'avoir vraiment participé. Je veux que tu comprennes que tout est dans ta perception. Si les gens-là pouvaient prendre ta joie ou prendre ton argent, tu serais morte. Mais quand tu as en envie, ça vous est déjà arrivé de. Tu es là, tu es fâché. Tu es arrivé tu es fâché. Oh, Quelqu'un qui suffit oh bonjour à tout le monde. Premier instinct que tu as, c'est de lui répondre mal parce que ça t'énerve que notre personne soit bien heureux. Donc, conservez votre joie. Deuxièmement, là où vous partez doit être tellement clair pour vous. Si bien que même si aujourd'hui tu vis là dans la rue que tu as dormi. Tu, tu, tu, quand tu te réveilles comme ça, là, tu cherches un McDo pour aller te brosser les dents dans la, dans la douche du McDo. Que ça ne se voit pas sur toi. Au contraire, c'est même toi qui vas donner même un euro à quelqu'un dans la rue. Bon voilà, tu achètes même un truc de deux euros, tu le donnes. Alors que tu n'as pas de logement. C'est ça l'esprit. Euh, l'esprit de. de, de, de J'appelle ça un esprit de. Guerrier. Un esprit de guerrier. Et comme je suis en vous parler de joie comme ça, ne vous dérangez pas. Hein, on va vous attaquer. Tu n'es pas censée être heureuse, tu n'as pas d'enfant. C'est l'enfant qui va venir mettre ma joie. Nawati, excusez ma vie. Everything you put your heart hand go work. Donc ma chérie, merci beaucoup. Je veux continuer à parler de l'argent, vraiment. J'ai trop envie de parler de l'argent aujourd'hui. Parce que je sens qu'il y a l'argent qui arrive avec beaucoup de personnes. Non, non, non, c'est en fait, la piscine dont tu as parlé, là, la piscine. Oui. Il y a deux jours, je me voyais dans une piscine, mais avec des billets qui m'arrivaient là. Ah, uh -huh. Au niveau de mon cœur j'étais dans une piscine avec des billets qui m'arrivaient au niveau de mon cœur. Donc, quand tu as parlé de piscine, j'ai dit faut que je t'appelle parce que ça là, ça ne peut pas être un hasard. Uh -huh. C'est pour ça que je l'ai appelé. Donc, je vais maintenant passer à, à, à, à commencer à appeler maintenant cette piscine d'argent là, -là. Mm -hmm. Merci beaucoup. De rien, ma chérie, merci. merci beaucoup. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Je t'en sais que de lumière. Merci. Mm -hmm. yes. Merci. Everything you put your hand go work. Your name will open doors. Amen. You serve will be your boss. Amen. Amen. Amen. La reine Rolande, on n'augmente pas l'argent sur l'argent. Quoique, je t'ai dit tu était gardé de tout là, non. Tu as tellement l'argent que le jour où tu en as investi, il ne serait pas ce qu'elle devait te donner. Tu comprends ça? Un... En fait, ça m'énerve quand les gens me disent ça. Jean, tu as tout, tu as tout, je ne sais pas ce qu'ils va te donner. <rire> la reine Clara, joyeux anniversaire. ok euh, Je ne voulais pas interrompre la dame qui parlait. <rire> tu as tellement d'argent. Je vous ai dit que je ne parle pas des faux trucs aujourd'hui. Je ne parle pas de... Je ne veux pas parler des faux rêves. Je ne veux pas parler des décepticons. On va parler de l'argent. Oh, l'argent, là. Voilà. Vous savez, il y a, ça a quelques, quelques années, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui euh, qui partait dans des grands hôtels. Mais l'argent de ces grands hôtels, c'était un argent volé. Et euh, je disais toujours à cette personne à l'époque que je ne sais pas pourquoi, mais je serais très riche. Je sais. Je sais qu'il y aura un moment de ma vie où Chaque pays où je vais partir Je vais être dans les plus grands hôtels Que moi-même j'aurais payé Moi-même Pas que c'est le gars, le dragueur Et comme il a payé là, il va te faire les scènes. Il va vouloir Oh, donne-moi ça par derrière parce que j'étais payé le ceci Non Oh, oh, oh Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <rire> Donc quand ça s'est passé l'autre jour, j'ai dit à mon mari que tu sais, j'ai tellement de gratitude pour le Seigneur. Parce que il y a des choses qui sont en train de se passer actuellement. Et c'était des prophéties que j'avais reçues. Tu vois qu'on a, a, a, a prophétisé sur toi, voilà. Je te vois avec une robe de diamant. Tu galères un an, deux ans, trois ans. Seigneur, la robe, la, la, la, la, le carburant est fini dans l'avion en route seulement ou quoi non, vous êtes Seigneur Quand j'ai compris que la fête là, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver sur ma paille, bonjour, recevez l'argent aujourd'hui, recevez l'argent, recevez l'argent, recevez l'argent. Quand j'ai compris que La façon dont Dieu te tu à ton argent, hein? Il va te donner 200 000. Tu as toujours voulu la chaussure là non? La chaussure là c'est 150 000. Va acheter ça aujourd'hui. Ah Seigneur. Si j'achète je vais faire comment? Tu achètes la chaussure. Tu portes la chaussure. Ça te plaît. Maman. Tu marches avec la chaussure. Oh. oh, madame, vous êtes tellement jolie. Oh, merci. Merci. Merci. Merci. Tu prends la, tu la fourrure, là. Tu mets la fourrure sur toi. Dès que la fourrure, là, te touche comme ça, là, ça fait que... Hmm, comme tu fais que... Hmm, tu touches. Tu touches. Ah, oh, là, j'aime bien. Oh, madame, waouh. Dans votre fourrure, madame. Waouh! Ta vibration monte. Ta vibration monte. Vers 11h. Oui, tu te rappelles le business qu'on devait faire là, 5 millions là, non? Oui, oui, oui, oui. C'est tombé, c'est tombé. Comment ton compte et j'en parle pas de 2 millions? Écoutez, hein? il y a la vibration de la pauvreté. Wendesi. He... Oh, Jésus m'aime. Moi-même, je m'aime, Wendaisi. Tu as compris? As compris. Je m'aime. I didn't like myself. I didn't like myself. I didn't like myself. You get me. I like myself. Parce que les gens qui vont vite dire tout le Jésus t'aime, Jésus t'aime. Tu sens une flèche qui vient sur toi. Jésus t'aime. Aïe. Pourquoi, pourquoi tu me fais mal? Jésus t'aime. Pourquoi tu me fais mal? L'argent appelle l'argent. Mettez encore la chanson là sur YouTube pour vous écouter. Mettez-vous écouter encore bien. J'ai je ne vais même pas parler des dîmes, je n'ai même pas parlé de prémices aujourd'hui. Les prémices, c'est le premier agent que tu donnes tu sur un business. Supposons que tu lances ton restaurant. Première recette que tu as sur le restaurant, tu donnes, tu retournes ça à Dieu. OK Ça, c'est pour que la main de Dieu sache ton business. Mais je ne suis, suis pas là aujourd'hui pour demander l'argent. J'ai aimé pointé ma journée. Tout l'argent que je reçois, j'ai envie ma journée. Vraiment, donc, il n'est même que 11h. Donc, euh, quand c'est comme ça, 11h, ça veut dire que tout l'avenir, journée, cela, ça sera grave. L'argent. Si tu pouvais juste te débarrasser de la religion coloniale et rester authentique. Si je m'aime et tu ne m'aimes pas, je suis désolée mais ça ne me dérange pas. Ok? C'est bon, c'est bon. Regarde comment ça me plaît. <'aimplait>. Aupoum <mix> naga. Aupoum naga. Ouh, Ah! Je suis désolée, mais votre opinion, tu n'es qu'un personnage derrière mon téléphone. Tu vois, non. Je, je ne vois pas pourquoi je laisserais ma vie être influencée euh, par toi, tu vois. <rire> <rire> Wouh! Oh, Shandarabako Sekarabashande! Avec tout l'amour que j'ai pour toi, être de lumière que je ne connais pas. Que ce soit les... Et Il y a des jours, quand j'étais euh, en Angleterre par exemple, vous savez, euh, je ne me vois pas comme quelqu'un de couleur, ou blanche, ou noire ou brune, parce que l'amour n'a pas de couleur. Il y a des jours où je me suis baladée dans les rues de Birmingham. J'ai reçu tellement d'amour venant des blancs. Tu marches dans la rue, surtout à London. London is beautiful. Tu vas voir un blanc qui arrive là. Oh, oh you look so nice. Oh my gosh. Et tu te tapes une conversation de 5 minutes qui est tellement exquise. Bon, pour les consultations de Libreville, attendez, je pointe un peu. Consultation de Libreville, 07 41 80 080. Ça, c'est pour Libreville. 07 41 80, 0, 80 0, 7, 41 80, 0, 80 ça c'est pour les ok donc je me rappelle la première fois que je suis allée à Paris j'étais tellement je, je, je, je suis allée à Lafayette euh, l'hôtel dans lequel je mis c'était vraiment à côté de Lafayette et le temps dans ma, ma vibration était très haute j'étais en jaune jaune j'avais porté un, un, une chemise Versace avec un pantalon jaune. J'ai pris des photos avec tellement de blanc le jour-là. J'ai rencontré gens une femme qui venait du Japon. J'ai rencontré une autre qui venait de, de la Hollande. J'ai rencontré euh, un gars chez Mac. Il m'a fait d'ailleurs. Il m'a mis des, des trucs sur les le make-up sur les, les sourcils, les cils pardon, euh, de plusieurs couleurs. Je crois qu'il était gay, mais il avait tellement d'énergie positive qui venait de lui. Like you know, you know what I mean. <rire> Où ouais, est un peu, non? Où ouais. mm. mm. uh -huh. est? Pendant que vous êtes dans la joie, là, là, vos affaires sont en train de se débloquer. Je vous assure. Je vous assure. Gossimou. Gossimou. Oyoua. Nems, je ne suis pas ici pour discuter avec toi. Tu as compris? Quand j'appelle mes entêtes, je parle de ma mère, ma grand-mère. Ce n'est pas pour autant que je vais aller vouloir insulter un blanc. Ça ne me sert à rien. Ça ne m'apporte rien du tout. Ça ne m'apporte rien du tout. Et il y en a parmi nous, parmi nos sœurs, qui sont mariées aux blancs. Pourquoi je vais venir et l'énergie négative, genre les blancs, les blancs, tu vas te coucher, tu viens, tu m'écoutes, tu dis « hum hum Après, tu vas te coucher à côté de lui, tu dors. Non, je pense que c'est de l'hypocrisie. Ouais. L'amour triomphe beaucoup. C'est pour ça que quand vous avez la mauvaise énergie, vous êtes négatif, vous voyez quelqu'un qui est heureux et qui a l'argent. Ça vous énerve. Pourquoi Pourquoi Voilà, elle ne fait rien de sa journée. Son mari lui donne tout l'argent. Tout ce qu'elle a à faire, elle se lève. La ménagère prépare pour son mari. C'est n'est même pas elle qui prépare. <rire> Oh my God! Ok, la ménager prépare pour son mari. Elle ne sait même pas préparer. Écoute, quand tu as l'argent, il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir faire. Vous avez suivi. Quand on ne vous frustre pas. Let no people frustrate you. When you got money, there are certain things you don't need to do. Même compter ton argent. Et que tu as besoin de connaître, pour compter ton argent. Un jour, j'arrive à la banque, à Fernand First Bank, à Douala. Je vois un monsieur là, un papa, il devait être. Peut-être du Burkina ou du Sénégal. Afrique de l'Ouest en tout cas. Et j'avais laissé ma comptable au blanc. Il, il avait un jeune homme qui comptait son argent. Je vous assis. <rire> Quand il s'agit dit que... Mmh. I like you. Je, je, je, tu me plais. Mais on arrive, j'étais revenu de la Côte d'Ivoire. J'avais beaucoup d'argent sur moi avec le, le franc de l'Ouest. Donc... Euh, il est là, il est au téléphone. Euh, il finit. Genre, oh, je lui ai, oh, ai dit que tu ne me plais pas, tu ne m'intéresses pas. La fille, si veut veux, quoi Je le regarde. Et j'avais la peine à compter mon argent. Je ris. Il dit, mais c'est vrai, je lui ai dit qu'elle ne me plaît pas. Je lui dis dit qu'elle veut l'argent. Il me regarde, il a l'argent dans ma main. Il commence à que, mais toi, je te veux. Je lui dis, je dis que non, j'ai à mon argent, monsieur. Ne t'en fais pas, j'ai à l'argent. Oh, on a babadé. Finalement, il a décidé de prendre mon argent. Euh, de me donner, à, de, de, de changer, de faire du franc CFA. Donc il me dit, bon, attends d'abord, euh, il compte donc, donne à mon gars. Il était là, debout comme ça, je donne l'argent à son gars, le gars compte, une, deux, trois fois, il compte, il est sûr que c'est la somme. Et il venait faire un retraite de, de 15 millions comme ça. Donc il fallait que son compteur compte l'argent. Oh my God J'aime me En fait, il y a les boulots, il y a les employés vous allez avoir, dit que vous envoyer. avoir. me dis que ce n'est pas bon pour qui je prophétise sur vous au nom de Jésus. Je prophétise sur vous. Vous allez engager les compteurs d'argent. Vous allez même mettre le cash machine chez vous. La banque va venir, madame. Nous sommes venus approvisionner votre machine. C'est bon, madame. Oh, j'aime mes idées comme ça. Ça me plaît. Oh, my God. C'est bon, c'est bon, good, isn't it? I, I, I like it. dans chaque pays, tu as des maisons, euh, tu as tes chauffeurs. donc 20 jours par mois, ton chauffeur ne fait rien, il reste chez lui, il chill. et quand, oh, madame est là, il parle à il te cherche, il y a le chauffeur, oh my God! Oh my God! dieu, mon dieu, mon dieu, mon What are you talking about? Mm. Oui. Recevez votre argent. Recevez votre achat... Vous allez créer des boulots bizarres dans vos maisons. Oui. Ah tu vas charger. Tiens, les chargeurs sont là. Tu peux prendre un jeu en bas. Oui. Vous allez créer les professions bizarres dans votre maison. Ouais, c'est le jardinier. Non, attends, attends, non. Mm -mm. C'est l'assistant du jardinier. Non. non. Trouvez-moi des professions assez bizarres dans votre maison qu'on va trouver. J'ai suivi un TikTok ce matin. Le gars disait qu'il a, il a, il a une fois été coiffeur d'une dame. Elle et son mari, ils avaient décidé de se marier dans chaque pays où ils avaient une maison. Donc, ils allaient faire 30 mariages. Vous me suivez Vous suivez 30 mariages. Si tu as 30 maisons, à ton avis, tu peux potentiellement habiter dans les 30 maisons là, combien de fois par an? Hmm? Hmm? Maître de maison, non. Maître de maison, quoi ça va? Oui. Le blanchisseur? Non, ça va. Le goûteur, le goûteur, le goûteur! En fait, tu vois genre de profession que quand tu as ça chez toi, tu dis souvent tu dans ça, tu l'appelles, tu dis que tu, tu sais à quoi dans la maison c'est. Ah madame, je suis votre buteur, vous vous rappelez? Je suis votre buteur, madame. Ah. D'accord, d'accord. Ok, vas-y. Le classeur de chaussures. Oh yeah, yeah. Oh yes, Godwin. Porteuse de sac à main. J'ai rencontré une fois Muriel Blanche à l'aéroport d'Abidjan. Elle m'a beaucoup inspirée. Testeur de baveur <rire> Oui mais rêveuse Vous avez commencé. ça. Blanche était assise dans une business class Et euh, elle avait une personne qui portait son sac Elle avait son, son chinda Bonjour la reine Muriel Blanche Si tu regardes cette vidéo ok. <rire> elle avait quelqu'un J'ai remarqué qu'il y avait une, une dame qui portait ses valises Et quand elle est entrée La dame est allée s'asseoir derrière euh, Et elle est un en elle a business class ça m'a intéressé. Le vétérinaire maison. Oh, Diva, ça good. Yeah. Le China. Ouais, Seigneur. Le goûteur goûte tout. Non, il ne goûte pas. Non, non, non, non. Comment tu peux dire ça faut pas avoir les idées de ton Dieu. Oh là là, planète, tu connais. Elle a dit ou c'est un homme, une femme Une personne. Qui écoute, donc qui t'écoute parler. Oh, I la like that one. That is very oh l'extincteur de lampoule. Moi <rire> la reine chacha. <rire> vous faites mes cheveux? Ah, ça c'est ce que les cheveux grattent beaucoup là. Ça c'est le, le chakra de du, du, du de la couronne, la couronne, crown chakra. Quand c'est comme ça, vous avez de nouvelles idées, de nouvelles opportunités de business qui sont en train d'arriver. Oh, l'autre qui m'a bien intéressé, celui qui va t'entendre bavarder. Mm -hmm. Porteur de sac. That, that is good. Parfois, mon sac pèse beaucoup. Je ne sais pas pourquoi les sacs des femmes pèsent beaucoup. Like seriously. Like... Le guetteur. Attends, la reine Roland. Il va guetter que tu as que de faire quoi Vous là, vous C'est L'ouvreur de porte. Le brosseur de dame. Mm -hmm. Celui qui donne les serviettes après chaque bain, le frotteur de dos non, il peut se déplacer un jour. Il peut avoir être un peu déplacé, dit qu'il veut frotter derrière, frotter devant. Hum, hum. euh, les cheveux, c'est le crown chakra. Claudel, si tu, Claudel, Claudel, Stella, si tu m'écoutes et tu n'as pas la joie en toi vraiment, celui qui chante pour te donner la bonne humeur. J'aime Vous avez les idées, ça me plaît <rire> Ok, la reine Rolande, c'est bon Si on parle mal de toi, ça c'est bon, c'est bon That's good <rire> Ouais, Seigneur Celui qui te fait rire Oh my god, vous avez tellement d'idées Oh my god, this is so nice Celui qui te donne la joie, imagine Quand tu es de mauvaise humeur Oh! Mon clown là. Oui madame. Oui madame. Allez madame, regardez ça. Oui oh, ça c'est une pétition. Et le, je pense que ton clown serait très bien payé. Tu dois bien le payer. Parce que ce clown est là pour te... Tu dois donner même un truc comme un million le mois. Hein? Oui. Oh le classeur d'argent. Good. That is good. Mm -hmm. Ouais, c'est good La reine Alice, bonjour. Personal shopper, ça, ça m'intéresserait bien. J'aimerais bien avoir même trois personnes. Le ventilateur. Ah ben, toi, c'est là. Quelqu'un qui ferait du shopping pour toi. j'aime pas faire le shopping. Je ne sais pas pourquoi on a créé le shopping. Like, why? Why? Mm. J'aimerais bien avoir moins cinq personnes. Celui qui achète les chaussures, celui qui achète les caleçons. Ouais! Non, non, non. Celui qui discute des prix. Moi, j'aime pas moi discuter des prix des choses. Ça me fait un genre. Ah <coughs> uh ha, -huh. Porter les chaussures. Il enlève tes chaussures. Un. T... un, t... un... Un de, un de tes rendez-vous, oui. Alexandra, je suis pas en train de parler d'argent. Je veux pas parler de christianisme ou de... Je veux pas... Je veux pas... Je ne veux pas... I don't want to do this anymore. I don't talk about that now. <rire> I'm too happy. Le masseur. Mm. Si tu veux avoir masseur, ton gars va dire non. Ton mari va dire non. Pourquoi c'est un homme qui te masse? Mm. Vous les connaissez? Le raconteur, l'habilleur, mmh. mmh. acheteur de caleçon, oui. Ah, celui qui parle au téléphone pour toi, oui. Personne assistant, ouais, that's good. Le chatouilleur, il va te décaler sur toi, ma chérie. Le chatouilleur va te chatouiller un jour, il va dire qu'il faut qu'il teste un pailleur. Oh, c'est une vidéo. Ouais, c'est Dieu. Le laveur de pieds. Oh ouais, celui qui te grappe la tête, ouais. Et puis, de toutes les façons, même. Je suis sais même qui pour juger, c'est écoute, c'est ton agent, non. C'est ton agent, non. Même si tu veux, tu mets l'habilleur, le, le, le gratteur, le c'est ton agent, non. Hein? Là, donc, le final, alors, c'est que, it is my money. C'est mon âme. C'est mon âme. C'est mon agent Ah, c'est une vidéo. Tu vois quand tu réalises qu'en fait... Oh, that's good. That's, that's a good one, you know. That's good. mm mon -hmm. mm Mhm. Cheers to the freaking weekend, I drink to that, yeah, yeah. Let oh, the devil's sun sinking. Yeah, yeah. Don't let the bastards get you down. Turn it around with another round. Oh, la joie de ça. t'assez misérable people gonna talk whether you're doing bad or good les gens vont parler que tu fasses bien ou mal ok Voilà. quand tu prends le thé tu la fais comme ça got my drink of my mind and my mind on my money oh looking so hard, gotta find me a honey <rire> ciao la toux, Je chasse la toux de ma gauche au nom de Jésus. Ouais, Seigneur. Il y a pris toutes les tablettes, toutes les choses. Merci, ah. thank you, Frank. You like my vibes. Thank you so much. I like it too. You're so nice. Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Looking them hard, gonna find me honey. Mmh. Ouais. Vous avez fait beaucoup de travail spirituel. Vous avez fait beaucoup. Vous avez fait beaucoup. Ça c'est la saison où vous devez aussi laisser que ça. Ampe. La ah, voiture que tu rêves depuis là. Go and buy the car. Buy the car. Buy the car. Mon YouTube c'est The Gift Digga Academy. Je vais voir si je peux commenter ici là chez vous. Euh... Mm -hmm. The Gift Digga Academy, T-H-E. OK, je vais vous l'écrire sur TikTok rapidement. Euh, T-H-E c'est ça mon youtube Et je donne les numéros de téléphone le numéro général pour tout le monde c'est 00 237 680 711 0701 donc je viens de mettre ma page youtube de gift digger academy The gift digger academy yeah that's where you can find my videos Yeah, just subscribe to my channel, please. Please. Donc, vous allez voir que quand vous allez commencer à être aussi radieux, ça va provoquer la jalousie des gens. Like, je se pour qui? Mais d'habitude, elle se plaint ici tout le temps. Babe. Babe. Babe. Quand tu es dans une bonne voiture, avec une belle clé, avec un bel écran qui te passe quelque chose à que tu regardes. Tu ne peux pas être triste. Parce que même les chocs de la route sont amortis par la voiture. Ouais. Votre argent va commencer ici. Là. Ah, blanche l'étoile. Tu me dis que quand on boit le thé, on soulève les deux derniers doigts. Comme ça, là. J'aime moi les choses comme ça I like it Comme ça hein? Oh, c'est bon C'est différent, tu sais Merci Je sais que ma bonne humeur va déranger certaines personnes Mais il m'en fout de ça Tu vois quelqu'un, quelqu'un, tu es quelqu'un quelqu veut te... Mais ça ne passe pas, ça ne rentre pas Ça ne rentre pas Ah. Ah. Mm. Ah. Même dans ton rêve, tu te vois en train de manger l'argent. Franck, il ne doesn't pas différent. Je suis juste. Peut-être, peut-être pas. Je vais essayer plus tard et je you vais know, dire, ok? Et puis, vous savez quoi? Les gens qui vous jalousent parce que vous avez l'argent Si c'est eux qui avaient l'argent que vous avez Ce que vous ne respirez plus Je vous dis ouah Tiens. Ce qu'on t'a toisé 50 fois Dieu connaît à qui il donne l'argent. Dieu connaît. Dieu n'est pas fou. God, not the crazy. God, not the crazy. The Empire Market. I bless your page. Je bénis ta page. Tu as compris? Si les gens qui vous, eh hey, yeah. Imagine-moi seulement un jour, tu lui as donné un petit poste dans ton entreprise où il contrôlait deux, trois personnes et il était au-dessus d'eux. Hey, je suis le patron, hein Je suis le patron. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. hein Vous connaissez la parabole du, du monsieur qui était endetté et qui était un grateful, qui avait de l'ingratitude dans la Bible. Donc, euh, je vais un peu résumer la parabole. Le monsieur devait de l'argent. À son patron bien et cet agence, c'était vraiment énorme. J'en supposons, on va dire 5 millions. Et le numéro de téléphone, je vous le dis d'abord c'est le 00237. Vous devez acheter mes kits, donnez-moi l'argent 00237 680 71 07 01. Donc 00237 680 71 07 01. 07 01. Au Gabon, c'est le 0,0. Non. On va laisser l'index. 0741 80 0, 80. Donc le monsieur devait 5 millions à son, à son patron. Il arrive. Ouais, patron, s'il te plaît, je n'ai pas les 5 millions pour te rembourser. Je t'en prie. Le patron dit, ok, vas-y, paie-moi en petite portion. Il se tourne, il arrive. Une autre personne lui devait 5. 50 000. Oui, mamie. Les écouteurs. Non, je n'ai pas les écouteurs, mamie. <coughs> J'ai un ici, là. Et euh, tu dois d'abord charger. Tu sais quoi, tu vas lâcher les écouteurs aujourd'hui, c'est mieux. OK Pas chargé. Euh, quand tu dois 50 000 tu, tu, tu... Comment tu as osé ne pas me donner mes 50 000 enfants, voilà la rentrée scolaire qui arrive. Je ne veux pas savoir. Mettez-le en cellule. Le premier patron là, il arrive. Il voit. Oh, C'est une vidéo. Donc je t'ai donné la grâce. Toi, tu n'oses pas pardonner l'autre personne. Beaucoup de ces personnes là, si vous avez l'argent que vous avez, ce qu'on ne respire pas. J'ai un jour un de mes petits, un, un, un de mes anciens fils. Je fais beaucoup aux gens qui m'appellent. Attention aux gens qui m'appellent maman, maman. Maman. Demain qu'ils vont t'insulter, ils n'auront pas même pas peur. Maman, maman. La voilà, mec t'a accouché, tu l'appelles maman. Anyway, continuons. Attendez un peu, pardon. Je dois Facebook une minute et je, dois, je...